Là, il y a trois façons générales, soit, euh, soit une anecdote avec des questions pour essayer de les embarquer dedans. Euh, sinon, mais là, moi, ça se prête peut-être plus en science, là, mais euh, soit euh, une très courte vidéo ou euh, une animation où je vais leur présenter quelque chose, un phénomène ou une image. Puis là, ils vont essayer de les interpeller avec ça. Là. Si je peux trouver quelque chose qui est un peu, euh, un peu rigolo ou qui est vraiment euh, étonnant, je vais prendre ça. C'est comme par exemple quand j'ai introduit le, les concepts d'électricité statique. J'ai trouvé une vidéo sur l'électricité statique, mais c'était un petit bonhomme d'à peu près, euh, il avait peut-être quatre ans là, sur YouTube, qui frottait un ballon sur sa tête puis il collait sur le mur puis c'était le gros party pour lui. Tu sais, c'était drôle de la façon dont il s'exprimait de la façon dont il faisait ça ça, il euh, y a des élèves qui ont ouvert leur micro pour rire, <rire> je me dis au moins ça les a accrochés. Quand je suis en enseignement à distance, j'utilise beaucoup des capsules vidéo, des petits bouts de reportage, des articles de journaux ou des petites applications là, comme Mentimeter, Forms, Colibri, Outils libres. T'sais. Je leur pose une question. En ECR aussi, c'est beaucoup comme ça que, ben, moi, que moi je fonctionne, même en présence c'est pour les faire réagir à quelque chose, puis après ça, on va aller travailler ce, ce concept-là. Souvent, c'est ça. C'est soit euh, une petite capsule vidéo que j'ai pré-enregistrée où je pose une question, ça peut être un petit peu de reportage, que là, après ça, je reviens à un article, quelque chose qui est sorti de l'actualité. Euh, je leur demande d'aller sur Mentimeter, me disent qu'est-ce que, c'est quoi les mots qui viennent en tête quand on parle de justice? Puis là, ben, ça, mon nuage de mots se forme. Il y a des, des fois, des petits post-it qui doivent aller euh, compléter, puis ça se colle sur un mur virtuel. Euh, ça peut être ça. Euh, on, on sert beaucoup ça, des, des, aussi des questions, là euh, des questions pour euh, déclencher une réflexion. Par exemple, euh, peut-on rire de tout? T'sais? Et ensuite, ben je demande aux élèves, par exemple, de répondre soit à main levée ou d'aller écrire leur avis sur un post-it virtuel ou quelque chose comme ça. Puis on commence avec ça. J'ai essayé Mentimeter avant comme amorce pour savoir qu'est-ce qui se rappelle d'un concept ou d'une notion, par exemple. Juste d'avoir des petites variations, des fois, c'est tellement pas grand-chose à faire, mais pour eux, ça fait toute la différence. C'est ça -ce que je dirais pour enseigner plus des notions théoriques c'est de varier, c'est de toujours avoir un petit quelque chose de spécial. Là. Moi, c'était un peu mon, mon dada d'avoir tout le temps un, un petit quelque chose de différent. Là puis euh, c'est de les impliquer énormément dans la tâche parce que puis de les faire partager aussi ce qu'ils ont compris parce que ça ça amène à un dialogue, ça amène à des discussions, ça amène à des échanges entre eux aussi puis je trouve que ça c'est hyper gagnant là, que ce soit en classe ou à distance ça change pas mais à distance je trouve que ça prend plus son sens ouais donc, pour euh, amorcer notre enseignement, puis attirer leur attention, je dirais, la plupart du temps, on va y aller soit avec euh, le sens de l'humour ou bien euh, avec euh, un bris de sens. Donc, euh, euh, dire par exemple, euh, « Ah, ce que je vois à l'écran, oui, oui, ça c'est vraiment euh, par rapport à la saison de l'hiver, quand c'est une image qui représente euh, la saison de l'été, comme ça il y a un bris de sens et là les élèves réagissent, puis on vient d'attirer leur attention. » Donc, euh, c'est souvent de cette manière-là qu'on va attirer l'attention ou en disparaissant de notre écran pour faire apparaître un toutou, un objet euh, qui vient euh, attirer leur attention. Ça pourrait être aussi auditif, donc avec euh, une chanson qui vient euh, tout à coup euh, de commencer dans leurs oreilles et puis ils se demandent c'est quoi. Donc.